Pour changer la langue dans WordQ, il faut aller dans les options et cliquer sur « Ouvrir un fichier utilisateur ». Choisir la langue désirée et ouvrir.